Et j'ai arrêté de de voir les autres comme des ennemis. Parce que ce que vous devez comprendre, ma belle gang, c'est que le, les gens qui nous entourent sont le reflet de qui nous sommes vraiment, en ce moment. OK? Donc, ta mère, ton père, ton collègue de travail, tes amis, le monde qui t'entoure, c'est le reflet de qui tu es et surtout de qui tu étais. Parce qu'il y a un processus de gestation. Plus tu évolues, tu vas te transformer. Tu vas faire l'expérience de l'ancienne version parce que c'est ce que c ce qui a poussé autour de toi. Et tant ce longtemps que tu ne te mets pas à percevoir ça et à accueillir tout ça, tu résistes à ce qui est. Et si tu résistes, tu le multiplies. Tu le multiplies. Tu multiplies les critiques, tu multiplies les jugements, tu multiplies l'isolation, tu multiplies la séparation, tu multiplies la souffrance. Et si tu multiplies la souffrance, tu réagis en... Vibrant la souffrance et tu crées souffrance constamment. Et tout ça par pure ignorance de qui tu es. Je veux vous dire une chose, votre machine, elle fonctionne parfaitement.